À tous j'espère que vous avez passé un bon réveillon de noël et que tout s'est bien passé euh, comme euh, en début de vidéo vous avez vu on a du soleil bon le matin il gèle un hein, euh, grave grave mais l'après midi euh, on est bien il hein est bien alors ma petite vidéo pour cette année la dernière je pense pour euh, 2019 j'ai deux, deux news qui, qui m'ont... Enfin, surtout une qui m'a beaucoup euh, interpellée. Bon, la première, Macron est parti en vacances. Bon, ça, c'est un peu normal, hein, euh, Vu le travail euh, qu'il met euh, au quotidien pour nous foutre dans une, euh, dans une vie de merde, c'est sûr que ça doit être fatigant. Ça doit être fatigant parce que... Il euh, ne pas se leurrer. Ce n'est pas lui qui décide. Hein? Euh, c'est les hauts, hauts finances qui décident de ce que lui va faire. N'empêche qu'il faut quand même le faire passer. Hein? Et le premier sur qui on tape, c'est lui. Donc, euh, oui, forcément, il a besoin de vacances. Bah oui, le pauvre, hein? il faut quand même qu'il change des idées. Hein? Quelque part, euh, c'est un peu logique. Bon. Ça, c'était le premier truc. Deuxième. Et qui m'a beaucoup interpellée. Et qui m'interpelle encore, et euh, je me demande de, euh, ce qui se cache derrière tout ça. La, la veille de Noël, je crois que c'est la veille de Noël. Attendez, j'ai pris des notes parce que franchement, c'était tellement ah ouais le soleil, le soleil. J'ai pris des notes parce que c'est tellement gros. D'ailleurs, je vais euh, vous le mettre, euh, je vais vous le mettre suite à la vidéo, hein, à côté parce que c'est tellement gros que je me demande ce qui se cache derrière tout ça. Donc, je disais donc, euh, la veille de Noël, donc ça devait être le 24 au soir, ou le 23 d'ailleurs, je ne sais plus trop, enfin bref, c'était aux alentours de Noël, euh, j'ai vu dans le ciel toute une lignée, hein, mais c'était en ligne, hein, c'était en rang hein, des lumières dans le ciel, en rang d'oignons, il fait à peu frais dès qu'on est à l'ombre, hein, et donc j'ai vu ces lumières-là, et pour, euh, pour être sûre de mon coup que euh, qu'on me dise encore que j'ai rêvé, j'ai appelé mon mari qui était là, puis lui aussi il a, il a vu, il a dit « Oh, qu'est-ce que je te dis, ça doit être euh, des satellites, ou des trucs comme ça ?» J'ai dis « Ouais, mais en rang ça ne s'est jamais vu comme ça !» Et ils se déplaçaient tous dans la même direction, à la même vitesse. C'était assez, euh, assez bizarre comme, euh, comme truc. Hein? C'est assez bizarre. Mmh. Et puis, en fin de compte, ah, bah, oui, bah, tout se sait. Enfin, la moitié des choses se, ch se, sachent, se savent. Pas toutes. Alors, j'ai donc pris des notes. C'était en fait des mini-satellites. Oui. Envoyés depuis Cap. Canaveral en Floride hein, euh, par l'entreprise spécialisée en astronomique SpaceX. Ça vous parle ou pas Je vous mets les, les informations en tout, comme d'habitude. Hein. Quoique ça va être un peu plus compliqué parce qu'aujourd'hui, euh, c'est euh, moi la pâtissière donc va falloir que je fasse du boulot. Ça va être très très compliqué. Mais bon, je vais le faire quand même. Donc, on en revient. C'était donc des satellites qui ont été envoyés dans le ciel via Cap Canaveral. Bon, alors, il faut que vous sachiez que d'ici 2027, il y en aura 12 000 dans le ciel, sur le monde entier, dans le monde entier. Donc, il y aura 24 lancements. Si vous avez la chance d'avoir un ciel clair, donc euh, avec en prévision des gelées le matin, parce que quand il euh, n'y a pas de couverture de nu nuageuse, euh, bah, les températures baissent. Mais si vous avez la chance d'avoir un ciel clair comme nous, on l'a maintenant, je ne sais pas s'il va durer ou pas, mais comme nous l'a maintenant, on peut les voir. On peut les voir, ces, ces, euh, ces lumières en rang d'oignons qui sont là. Et, euh, qui sont lancés, donc des mini satellites. Alors, pourquoi ces mini satellites Le projet à la base, le projet à la base, c'est de quadriller le monde. Et je ne vous raconte pas de bêtises. Hein, c'est dans le journal. Hein, je vous mets la photo. Hein, c'est de quadriller le monde pour qu'il y ait, pour qu'il y ait. Euh, une couverture internet de très haut débit sur la Terre, donc sur le monde entier. Une couverture internet sur le monde entier. Bah ben moi ça me pose question. Quand on sait que 90% au moins des câbles et de relations des, des, oui des câbles euh, pour la communication le téléphone, etc., sont sous-marins. Oui, j'ai été chercher les informations, vous pourrez le voir dans des, les vidéos précédentes. Sont sous, sous l'eau. Hein? Pourquoi nous envoyer 12 000 satellites pour une couverture Internet à très haut débit sur la Terre, sur le monde entier moi, ça me pose question. Alors, je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas pour vous. Mais moi, ça m'interpelle. Ça, euh, pour une couverture très haut débit, c'est ce qu'on veut nous faire croire. D'accord C'est ce qu'on veut nous faire croire. Parce qu'en ce moment, le débit n'est pas, est pas top. Il hein? faut reconnaître que le débit n'est pas top. Ça, ça, ça, ça, ça freine de partout. Ça blinde de partout. Le débit n'est pas top. Donc... Euh, on a lancé ça pour qu'on ait un meilleur début. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ça Ah ouais, non mais je, je, vous me connaissez. Moi, j'ai toujours tendance à vouloir me poser des questions. Ah stupide, idiote, bête. Euh, des questions qu'il faut pas poser, des interpellations qu'il faut pas avoir. Bah ouais, même je suis comme ça. Hein, on va pas me changer maintenant. Et puis j'ai pas envie de changer parce que c'est en me posant des questions que j'ai des réponses. Voilà. Donc je vais aller faire un tour sur SpaceX. Je vais vous envoyer les liens. Et euh, sur euh, le directeur de SpaceX, qui est pas mal aussi, hein, il est... Euh, comment il s'appelle, ce monsieur Je cherche le nom du monsieur. Euh, il s'appelle... Il s'appelle... Elon Musk. Elon Musk. Non, je vous mettrai les, les, les, le lien aussi en dessous, parce que... Je pense, je pense qu'on va trouver du lourd. Moi, je pense qu'on va trouver du lourd. Parce que SpaceX, déjà... Moi, ça me parle et pas dans de bonnes conditions. Non, donc, euh, bah, ma foi, on va, on va bien voir, hein, on va bien voir. De toute façon, on s'attend, hein, on va droit vers le nouvel ordre mondial. Et je pense, très sincèrement, que ces satellites sont là pour euh, nous y emmener tout droit. Voilà. Déjà qu'on est espionnés de partout, hein donc, euh, moi, du coup, j'ai plus peur de parler, j'ai plus peur de dire quoi que ce soit. On est espionné de partout. Hein? Qu'on soit couché, alors, euh, on va nous dire exactement. Alors, quand euh, vous allez. Euh, quand vous êtes appelé au commissariat pour euh, un témoignage ou pour porter plainte ou un truc comme ça, on vous pose des questions auxquelles ils connaissent déjà la réponse. Pourquoi Parce qu'ils savent déjà ce qu'on fait. Ils savent quand on va aux toilettes, ils savent quand on se lève, ils savent quand on va se laver, ils savent quand on s'habille, ils savent quand on sort, ils savent quand on rentre, ils savent de quelle façon on se déplace, par euh, où on va, enfin, ils savent, ils savent tout. Ils savent tout de nous, ils savent tout de nous. Oui, ils savent même des choses que nous, on ne on sait pas de nous et eux, ils les savent déjà. Donc les 12 000 satellites, ça me pose, ça m'interpelle. Mais j'aurai la réponse, hein. en allant chercher, j'aurai la réponse. Bon, bah ben, on va pas partir sur, euh, on va pas partir en 2020 sur euh, des mauvaises nouvelles. Je crois que quelques surprises, je pense que quelques surprises nous attendent. Sérieusement, je pense que quelques surprises nous attendent. Parce que en parlant avec des gens autour de moi, il euh, y en a beaucoup qui sont d'accord, mais euh, <rire> ils ont peur de finir en hôpital psychiatrique, eh ben ouais, ouais, ouais, ou en prison d'ailleurs. Ouais. Ouais. Et il y en a plus qu'on qu qu pense. Hein. Donc euh, je remercie infiniment, du fond du cœur, tous les gens qui euh, ouvrent les yeux en ce moment, qui sont en train de se poser des questions euh, importantes, bon, euh, dont... Du coup, bah, ils se posent des questions, bah, ils ont les réponses, mais ça leur fait peur parce que bah, ouais, si euh, tu dis trop à droite et à gauche ce qu'il en est, euh, bah, tu as es du risque, euh, au mieux, de faire euh, de, la, de la tôle et puis au pire, euh, en épisode psychiatrique. Donc euh, voilà. Alors j'ai parlé avec une personne hier, j'ai beaucoup aimé parler avec cette personne hier parce que c'était un ancien gilet jaune. Je ne dirai pas son nom, bien sûr, parce que ça reste confidentiel et pas votre... si ça ne regarde personne. Et euh, cette personne m'a dit que euh, les gens ouvraient de plus en plus les yeux, que lui, il a fini au poste, parce qu'à un moment, il, il, est, il soutenait les, les, les gilets jaunes. Et euh, bah, il les soutient toujours, mais d'une façon différente, on va dire. Parce que le fait d'avoir fini au poste pendant 48 heures... Pour n'avoir rien fait, pour n'avoir rien fait, juste avoir défilé. Hein. Bah, et ça ne lui, lui a pas tellement plu. Hein. Ça lui a pas tellement plu. Ce qu'on peut comprendre. Ce qu'on peut comprendre. Hein. Voilà, vous êtes là en train de, de, vous, de marcher dans la rue avec votre gilet jaune. Vous finissez en tôle pendant 48 heures sans raison. Voilà. C'est. C'est. C'est nous. C'est nous. C'est la France. C'est la. Comme dit mon mari, on n'est pas en France. On est en Macromanie. Voilà. La France est devenue la Macromanie. Et oui, on est en Macromanie. C'est bien. On a encore changé le nom de la France. Ça va être délai. On n'est pas des Gaules ou français et des Français en voilà. <rire> ça, fallait que ça sorte, hein, c'est sorti, voilà. Et euh, ce matin, pareil, euh, en sortant, euh, faire les derniers achats, et bien, euh, une personne à la caisse m'a dit la même chose. Il m'a dit, je vous dérange pas si je vous parle de ça, J'ai pas ah, bah, du tout, au contraire, dites-vous bien que je suis heureuse d'avoir quelqu'un euh, avec qui parler, et euh, qui a les mêmes idées que moi, au final. Il me dit, oui, parce que... Euh, il faut faire attention à qui on parle. J'ai oui oui tout à fait. Il faut faire attention à, à qui on parle. Il faut faire attention à qui on parle et de quoi on parle parce que on y on, on a vite fait d'être dénoncé. Euh, moi j'appelle ça la mafia. Ouais. À une époque au Portugal on appelait ça la pide. Est-ce que quelqu'un étant portugais se rappelle de pide Hein Et ben c'était la mafia portugaise. C'est-à-dire qu'il y avait des gens autour de nous qui étaient payés pour surveiller ce qu'on disait, comme s'ils comme le savent, enfin à l'époque, non, c'est pas pareil, mais de nos jours, pour surveiller ce qu'on disait, pour, pour surveiller quelles étaient nos intentions de base, hein, de quel côté euh, notre balance euh, penchait, et ce, si nos idées ne rentraient pas avec les idées euh, de, du système, ben, hein, euh, bah, on était emmené en prison, voilà, c'est ça, on finissait nos journées en prison, enfin... Euh, pas tous, mais on faisait un séjour en prison toujours. Hein. Et là, je pense qu'on est parti sur la même direction. Sauf que là, on a les hôpitaux psychiatriques aussi qui n'ont pas bien. Ouais, ouais. Dès qu'on n'est pas d'accord avec un sujet, hôpital psychiatrique. Ouais. Non, mais c'est une maladie. C'est une maladie de ne pas être d'accord avec le système. C'est une maladie. Soyez-en. Certains, c'est une maladie. Et ça, je suis pas la seule à le dire. Beaucoup le disent. Si on n'est pas d'accord avec le système, on est malade. Et si on est malade. On se, se soigne. Eh ben voilà. Et ben dites-vous bien que moi j'ai arrêté mes médicaments, que je suis malade, hein, et que ben, ils ont comme envoyé en, en hôpital psychiatrique. Tiens, bah ben, et ouais, ils ont comme envoyé en hôpital psychiatrique. Et ben, euh, ils vont pas être déçus du voyage. Là, hein, voilà, ben, ils vont pas être déçus du voyage. Et euh, voilà. Bon, ben écoutez. Euh, sur ce, je ne vous embête pas davantage, je vous ai donné mon opinion de cette fin d'année 2019. Je vous ai dit euh, ce que je pensais de tout ce qui se passe euh, en ce moment. Cette année 2019, on peut pas dire qu'elle a été négative sur tous les points, puisque euh, au final, euh, la chose la plus positive qu'il y a pu y avoir en cette année, c'est que les gens ont ouvert les yeux et ça, c'est quelque chose de génial. Donc euh, bravo, bravo, bravo à tous ceux qui ont bien voulu ouvrir les yeux et qui ont ouvert leur esprit et leur cœur et qui sont maintenant euh, moins dans, dans le noir. Euh, ils ont enlevé ce voile qui leur cachait la vue et qui sont moins dans le noir et qui osent plus s'exprimer, qui osent plus aller vers... Et ce que j'aime, c'est que les gens maintenant enfin en tout cas c'est ce que j'ai pu me réaliser euh, certaines personnes vont vers les autres et discutent avec les autres et euh, selon les discussions qu'ils peuvent avoir réalisent euh, de quoi ils peuvent parler ou pas et ça c'est vraiment bien parce que ceux qui sont comme nous donc des... pas des revanchards je dirais pas ça mais des résistants voilà. ceux qui sont comme nous, qui sont comme des résistants et bien du coup on se sent moins seuls, puisque les gens euh, résistent ouais, résistent voilà. Bon, sur ces belles paroles, eh bien, écoutez, je vous souhaite de très bonnes fêtes pour ce soir. Un très bon réveillon. Et que 2020 nous apporte plus de bonheur, de joie, de santé, surtout pour beaucoup. Et euh, plein, plein, plein, plein, plein, plein, plein d'amour. Voilà. Ce sont mes voeux à moi, pour vous tous. Pour vous tous que j'aime et que j'apprécie. Et euh, beaucoup, beaucoup de bonnes choses à vous. Je vous aime, je vous embrasse et euh, en attendant euh, bah, une nouvelle vidéo en 2020, bah, portez-vous bien, bye